En 2021, Pfizer et BioNTech prévoient un chiffre d'affaires sur les vaccins contre le Covid de 26 milliards de dollars. Donc ça, c'est ce qu'on a appris avec la publication des, euh, des, des chiffres trimestriels de Pfizer cette semaine, euh, que vous avez sans doute vu passer dans la presse, Ça a été largement relayé. Ce qui n'a pas été relayé en revanche, et qui apparaît pourtant à l'étude des chiffres, mais bon, il faut étudier, il ne suffit pas de lire le communiqué de presse c'est que sur ces 26 milliards, on peut légitimement penser que vous en avez probablement 20, 20 milliards sur 26, en marge, en pure marge, vous avez sans doute, sans doute, hein, 75% de marge. Et ça, c'est un énorme problème, non pas parce que ça va rendre Pfizer encore plus riche, encore plus monumental, et que ça va rendre riche les actionnaires de Pfizer mais parce que ces profits sont réalisés dans un cadre extrêmement dysfonctionnel de privatisation des gains et de mutualisation ou sociabilisation des risques. C'est-à-dire que euh, Pfizer, dans une situation où c'est « pile je gagne, face tu perds », et euh, dans des situations comme ça, qui sont des situations euh, qui se généralisent depuis 2008, et depuis qu'on a sauvé, depuis qu'on parle des « too big to fail », et depuis que les... les, les... Les organisations euh, les plus dysfonctionnelles et les plus vicieuses euh, se, se finissent par être celles les plus puissantes parce qu'on refuse euh, de, de, on refuse de les laisser faire faillite et qu'on refuse euh, de, de les corriger et de s'adapter. Euh, et ben ça, ça a créé énormément de problèmes et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume euh, ». Je vous invite à vous inscrire, je vous mets un lien qui doit apparaître ci-dessus, puis un autre en description euh, par-là. Vous trouverez aussi euh, les sources de ce dont on va parler, les chiffres de Pfizer, et euh, je vais faire euh, référence à, à d'autres travaux que j'ai faits depuis, euh, depuis six mois euh, que je travaille sur le sujet. Euh, Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, hein, euh, c'est important. Euh, on parle de beaucoup de choses qui ont trait à l'investissement et à la gestion de son patrimoine, avec un spectre très très large, euh, bah, parce que euh, nous, on investit à horizon 10 ans, 20 ans, voire intergénérationnel, et que pour investir à long terme, bien évidemment, il faut avoir une vision un peu politique. Et donc moi, ça fait un peu plus de six mois que je m'intéresse à ces histoires de financement du virus. Comment est-ce qu'on se retrouve à mettre tout le fric dans les vaccins et rien pour l'hôpital Et comment cet argent est dépensé Où C'est comme ça, par exemple, qu'on peut voir qu'à partir du moment où le virus est arrivé, eh bien, toute le, les, la R&D, tous les frais de développement ont été pris en charge euh, par euh, sur fonds publics ou en tout cas de grands donateurs. Euh, Ce n'est pas compliqué. Vous avez l'opération Warp Speed aux États-Unis, l'initiative COVAX, la grande initiative mondiale euh, qui est poussée par Bill Gates, et vous avez l'Allemagne qui a énormément... Euh, qui a, qui a énormément contribué, BioNTech allemande, et Allemande, et ça fait partie de, de, de, des entreprises qui ont été massivement financées par l'Allemagne. C'est pas pour rien que l'Allemagne n'a pas très envie de voir les, les, vaccins, euh, les, les brevets des vaccins tomber dans le domaine public, parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Et donc, euh, bah, vous n'avez aucun risque qui a été pris, euh, vous n'avez aucun risque légal qui a été pris non plus, puisqu'on a fini par voir les, les contrats de la Commission européenne ont fini par être publiés et on se rend compte que effectivement, il y a une grosse décharge de risques, pas à 100%, mais l'essentiel des risques sont passés au pouvoir public. Et donc, ce ne sera pas à Pfizer et à BioNTech de porter ces risques-là. Et donc, ils ne prennent très peu, voire aucun risque. Pas de risque financier, pas de risque de développement, pas de risque légal. Et en revanche... Euh, ils, ils sont en train de, de réaliser des marges surprenantes, mais absolument démentielles, même même même même quand euh, on s'attend déjà euh, à des gens euh, sans foi ni loi euh, qui vont s'asseoir à peu près sur tout début de principe. J'avais fait, euh, j'avais réalisé une note euh, à la fin de l'année dernière euh, pour. Euh, pour essayer de cadrer un petit peu euh, le, le, le, le, comment étaient les, les équipes financières du vaccin, j'étais arrivé à des taux de marge potentiels de 50%. Euh, déjà, à l'époque, je me disais « waouh, quand même, t'exagères un peu, est-ce que, est-ce qu'on va te trouver sérieux d'afficher de, de des chiffres comme ça? Ben, en fait, non, c'est pas 50%, c'est probablement plutôt 75%. C'est, assez démentiel, si vous voulez. Et rien que, si vous voulez, imaginez, quoi, quand vous allez vous, vous prendre votre dose de vaccin, ou quand quelqu'un va se prendre sa dose de vaccin, sur les 15 euros, sur les 15 euros qui sont payés, qui sont payés par vous, par moi, par, sur nos impôts, sur les 15 euros, vous en avez 4 pour le vaccin, vous en avez 11 en marge, c'est de ça dont on parle, 11 en marge, ces 11 euros-là, multipliés par 1,6 milliard de doses cette année dans le monde, ces 11 euros, vous pouvez pas mieux les dépenser sur du soin, vous n'avez pas autre chose de mieux à faire avec. Parce que c'est des contrats publics, hein, toutes ces choses-là. C'est des contrats publics, c'est des trucs mondiaux, c'est des trucs énormes. Euh, si vous voulez, même au départ, si vous vous rappelez, l'été dernier, on vous disait que bah, ces trucs-là, quand même, ça serait normal que ce soit commercialisé à prix coûtant. Ils disaient non, non, on va prendre un peu de marge, un peu de marge, ouais, 75%. Alors bien sûr, ils vous l'annoncent pas comme ça. Ils vous disent pas, oh regardez, c'est trop bien, les gars, on fait 75% de marge, c'est démentiel. Non. Ils vous disent pas ça, euh, mais euh, à vrai dire j'ai été étonné euh, de leur transparence, parce que je ne m'attendais même pas à voir des chiffres de marge. Il euh, faut croire que les journalistes économiques et financiers euh, ne savent pas lire, ou ne, savent, euh, ne, ne lisent que le comité de presse, ne vont pas lire derrière euh, les, les chiffres et ne vont pas lire les commentaires sous les tableaux. Parce que c'est sûr que si vous regardez le tableau euh, qui est fourni euh, par Pfizer, que je vais vous faire apparaître ici. Ben, ils vous disent, bah ben voilà, on va faire 26 milliards prévus en 2021. Et sur ces 26 milliards, on estime un taux de marge dans le haut des 20%. disent ça. Dans le, le haut des 20%, sur les 26 milliards, bon. Quand on voit ça, on se dit, bon, ben, c'est pas tant que ça. Alors on peut dire que c'est déjà beaucoup, mais bon, pour un labo pharmaceutique qui a énormément de coûts fixes, qui a énormément de de siège, qui a énormément de, de R&D, c'est pas odieux si vous voulez, c'est même assez raisonnable, je, ça ça m'aurait pas, ça, ça, ça pas dérangé plus que ça qu'ils fassent ça. Sauf que, ben, bien évidemment, alors, enfin, sauf que déjà, ils auraient pu être plus précis. Euh, j ai, j ai, j ai, enfin, je ne crois pas me souvenir d'avoir jamais vu un, un, un reporting d'une grosse boîte américaine du S&P 500 Red, où les gars vous disent « notre prévision de marge, ouais, c'est dans le haut des 20% ». T'as le droit de donner des, des, des, des, des, des taux de marge d'erreur et de dire, bon, ben on estime qu'on va faire 27%, plus ou moins 2%. Non, en haut des 20%. Ça va peut-être être plus, si vous voulez. Ça va peut-être être, être moins aussi. Bon, ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais bref, une fois qu'on s'arrêtait là, c'est bon, ok. Puis, il faut, faut lire le commentaire dessous. Le commentaire dessous vous explique que bon bah ce haut de 20%, il arrive après avoir enlevé un certain nombre de choses. Alors bien évidemment, vous avez des choses normales, tous les coûts de production, tous les, les, les coûts marketing, tous les coûts de, de recherche et développement liés aux produits, vous avez tout un tas de coûts que vous enlevez. Puis vous en avez deux autres qu'ils enlèvent euh, et qui sont quand même euh, très intéressants. C'est que sur ces deux autres, ils vous expliquent qu'ils ont aussi enlevé... Ben, la marge de BioNTech. Parce que il euh, n'y a pas que Pfizer sur le vaccin, il y a aussi BioNTech qui a travaillé. Et BioNTech, euh, l'accord entre BioNTech et Pfizer, c'est qu'on fait 50-50 sur les bénéfices. On se partage la marge en deux. Tac-tac. Chacun enlève ses coûts, on se partage la marge en deux. Et du coup, euh, eh bien, en fait, si euh, vous avez euh, sur les 26 milliards un taux de marge de 26, 25 à 30%, le haut des 20%, puisque ça veut dire 28, 30, 25, je sais pas, bon, on va dire entre 25 et 30, ben, ça veut dire que BioNTech a la même à côté, Ils, puisque c'est l'accord, l'accord c'est que chacun, on est, on fait 50-50 sur les BNF. donc tout de suite, ah ben, vous n'êtes plus dans le haut des 20%, si vous prenez Pfizer et BioNTech, vous êtes entre 50 et 60% de taux de marge, c'est déjà autre chose. Là, vous êtes déjà sur un truc, euh, quand vous sortez 1,6 milliard de doses dans l'année, euh, que vous êtes en situation de quasi-monopole, et surtout quand vous êtes Pfizer, vous êtes un des plus grands groupes euh, pharmaceutiques mondiaux, euh, c'est un truc, ça n'arrive pas, si vous voulez, d'avoir des trucs aussi gros et, et, et avec autant de, de, autant de marge. C'est un truc de dingue. Mais c'est pas fini c'est pas fini parce que ces gens vous disent bon, bah oui, euh, on, on sort aussi de nos coups euh, toute la RD, euh, bien évidemment, pour le vaccin, mais on sort aussi euh, toute la RD qu'on fait pour les autres vaccins ARN. Ce qui est euh, de la mauvaise pratique comptable pour être gentil et voir de la malversation. Après, c'est pas un document euh, estampillé, euh, envoyé à la SIC, euh, aux gendarmes boursiers américains, donc euh, c'est probablement pas ce qu'ils vont dire dans les documents officiels, mais euh, je serais curieux d'ailleurs de voir quand les documents officiels vont sortir, euh, qui sont peut-être déjà sortis, il faut que je regarde. Euh, le, ce, qui, ce qui est certain, euh, c'est que euh, ben, si vous, vous, construisez, euh, vous construisez des voitures euh, et que vous dites, « maintenant je vais faire des motos euh, », ben, vous n'allez pas sortir l'investissement que vous faites dans les motos euh, des bénéfices de vos voitures. C'est pas comme ça que ça marche. C'est de la mal pratique comptable. C'est euh, absolument évident, si vous voulez. Ça n'existe pas, d'un point de vue comptable, d'aller sortir les bénéfices d'une ligne de produits pour un, investir dans une autre et dire que du coup, vous marquez moins sur ce produit-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans l'autre ligne, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas éventuellement y avoir des mécanismes euh, con, des mécanismes euh, pour que c est, c est, les, ce qui est réinvesti soit moins imposé, C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quand vous calculez un taux de marge, vous n'allez pas calculer ce que vous allez investir ailleurs sur le taux de marge de votre ligne de produit. Ça, c est, c est, ça ne se fait pas. Or, c'est pas compliqué, euh, pour un, un laboratoire, généralement, ça, Pfizer. Pfizer investit 15% de son chiffre d'affaires en R&D, Bon, il ben, n'y a pas de raison qu'ils fassent autrement, et s'ils investissent aussi 15% de ces 26 milliards, vous rajoutez ça sur les 60%, vous avez un taux de marge de 75%. Et c'est pas parce que ça investit en RD sur d'autres vaccins. Je les autres vaccins ARN, parce que euh, Pfizer et BioNTech faisaient euh, des vaccins, euh, ils, ils développaient des vaccins ARN avant le, le virus. Bon, ben, ils continuent à les développer, et vous allez avoir des vaccins contre la grippe, ARN messager, vous allez avoir plein d'autres choses. Bon, ben, ces trucs-là, euh, ça va faire de la marge aussi, donc c'est juste du report de marge sur d'autres produits. Donc c'est juste une manière de vous enfler, de vous dire, oh non, non, non, on, pas fait, on fait un peu moins de marge là, puis on en fait beaucoup plus là. C'est du maquillage, c'est scandaleux de faire des choses comme ça. Donc non, vous n'avez pas dans le haut des 20% de marge pour Pfizer, BioNTech, vous avez sur les 26 milliards de vente de vaccins de Pfizer-BioNTech, vous en avez une vingtaine de marches qui sont réparties euh, entre Pfizer-BioNTech et tout ce qui détourne pour aller euh, développer d'autres trucs. C'est énorme. Et c'est énorme, et surtout, encore une fois, le, le, le très très gros problème de ce truc-là, c'est que ces bénéfices ne viennent pas sanctionner une prise de risque extraordinaire ou un talent extraordinaire ou quoi que ce soit non encore une fois les risques sont portés sont supportés par d'autres sont supportés par les États sont supportés les risques financiers sont seulement par les États d'ailleurs sont des risques financiers légaux et de R&D elles sont financées par euh, par les États il n'y a absolument aucune raison de faire euh, cette taux de marge là et tout cet argent ce qu'il faut bien voir c'est que non seulement c'est de l'argent que vous auriez pu mieux utiliser ailleurs. Mais derrière, c'est aussi de l'argent qui va être utilisé pour faire du lobbying, qui va être utilisé pour aller influer sur les sur la vie publique. Je ne dis pas que c'est mal en soi, je suis juste en train de dire que quand vous avez des situations quasi monopolistiques, parce que on est dans une situation quasi monopolistique, dans laquelle les actionnaires de Pfizer, les actionnaires de, qui ont le contrôle de Pfizer, les grands actionnaires de Pfizer, c'est-à-dire Vanguard, qui va être le premier, BlackRock, derrière aussi State Street, JP Morgan, euh, et probablement Fidelity, qui sont les cinq plus gros euh, gestionnaires d'actifs aux états unis avec un gros trio de tête, euh, BlackRock, Vanguard, euh, State Street, ces gens-là. Euh, qui partagent les mêmes intérêts, hein. euh, le, le, le, ont le contrôle non seulement de Pfizer, mais aussi de Johnson Johnson, de tous, les grands groupes, de tous les grands groupes pharmaceutiques américains et occidentaux, mais aussi plus généralement de toute l'économie. Euh, et par exemple, si vous voulez, vous avez BlackRock, qui est un actionnaire de référence de Relix, qui est euh, la, la maison mère du, du, du Lancet, et peut-être même du... Euh, du, du, du New England Peut-être, il faudrait que je vérifie pour le New England, bon, peu importe. Et donc, vous êtes dans cette situation dans laquelle vous avez un conflit d'intérêts absolument monumental, dans laquelle vous avez des prescripteurs qui sont les mêmes, vous avez des prescripteurs qui sont les mêmes, chez euh, Relix, donc derrière, qui vont aller chercher qui, va, qui euh, va être le patron du Lancet et qui va être le, le top management du Lancet, qui euh, va s'occuper de Pfizer, qui sont des gens qui ont énormément d'influence à Bruxelles et à la BCE, qui ont des contrats avec Bruxelles. Je vous rappelle que euh, BlackRock, en dépit de tout début de bon sens, euh, est chargé de la politique d'investissement, de la politique environnementale, euh, oui, d'investissement environnemental de, euh, de l'Europe, de, de que ce sont eux qui définissent quels sont les investissements ESG et lesquels ne le sont pas. Jugez parti, vachement bien, américain en plus ce sont eux qui font les stress tests des banques européennes. Donc vous avez des gens qui aujourd'hui sont à la fois dans le milieu académique, dans le milieu purement business, dans le milieu politique et derrière l'apparence à la fois de concurrence sauvage, vous dire "ils sont en concurrence Pfizer et en concurrence avec Johnson Johnson, concurrence avec Moderna". Non, c'est pas vrai. La concurrence est de façade, bien sûr qu'il y a une forme de concurrence mais derrière vous avez les mêmes personnes, et non seulement vous avez les mêmes personnes derrière, parce qu'on vit quand même dans un monde capitaliste, mais en plus ces gens-là ont aussi des poids énormes dans les milieux académiques et dans les milieux politiques. Et donc là où vous êtes censé avoir soit de la concurrence, soit au contraire de, de, de la réglementation, et, et, et un peu de, de, de régulation, je suis désolé, est, le mot n'est pas très beau en français. Euh, mais on se retrouve par exemple comme ça, euh, avec, euh, avec un Scott Gottlieb, qui était le patron de la FDA, donc la Food and Drug Administration aux états unis jusqu'en 2019, hein, très récemment, et qui à peine sorti de la FDA, donc le gendarme sanitaire euh, américain, est parti direct au board de Pfizer. Et vous êtes comme ça, dans un tout petit univers de gens qui ont confisqué absolument tout le capital, tous les profits potentiels, tous les bénéfices, et en revanche, renvoient toute la merde aux autres. Et ça, ça ne marche pas, c'est structurellement dysfonctionnel, vous pouvez aller regarder, mais vous pouvez aller jusque dans l'analyse assez pointue de la théorie des jeux, les modèles vous avez une asymétrie pareille, ne marche jamais. Vous pouvez aller voir Taleb, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Non seulement ça ne marche pas, c'est-à-dire que non seulement, bien évidemment, euh, vous avez des gens qui sont couillonnés, vous en avez beaucoup, non seulement euh, vous avez une solution qui est une solution mauvaise à la fin, mais qui est une solution qui devient mauvaise pour tout le monde, et pas uniquement pour ceux qui sont couillonnés. C'est-à-dire qu'à la fin, ces gens-là, ça va se retourner contre eux aussi. Ça ne marche pas, c'est dysfonctionnel, les gens deviennent... À, à, à la fin, En gros, à la fin, ça vous met la guerre, parce que les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous, parce qu'aujourd'hui, euh, non seulement vous avez tout cet argent qui vient de Pfizer, mais il faut les inoculer, donc derrière vous avez toute la machine qui se met en branle pour euh, lancer des, tous les, les grands centres de, de vaccination, et derrière, personne ne s'est posé la question de dire, « Tiens, et puis si on en mettait un peu plus pour le soin, tiens est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire ?» Et ça, on ne peut même pas poser cette question-là, pourquoi, à mon avis parce que d'un côté vous avez un centre de profit qui est intéressant pour eux, et de l'autre vous avez un centre de coût qui au contraire n'est pas du tout intéressant. L'hôpital, c'est un bien commun, c'est un truc. Euh, et et aujourd'hui, on fait on fait cette chasse à ça, et que euh, à force de mettre du fric euh, dans ces labos, eh bien on arrive à un, un stade où plus vous mettez d'argent là-dedans, euh, plus en fait ça vous dessert plus ça vous dessert parce que vous avez un aléa, un aléa moral et un conflit d'intérêts absolument gigantesque de ces gens-là. On ne peut pas servir deux maîtres et il est absolument évident qu'un patron du S&P 500, ça sert qui Ça sert ses actionnaires et ça a un seul objectif pour ses actionnaires, c'est de leur faire gagner plus d'argent. Et ça, vous pouvez mettre tous les, tous les blabla que vous voulez, tous les boule, boule, boule à la fin, un patron d'une boîte du S&P 500, ça fait gagner plus d'argent à ses actionnaires. Et bah, c'est ce qu'on est en train de voir, et que c'est en train de le faire au détriment de tout le reste, et pas... En, en collaboration, en harmonie avec tout le reste. C est, c est, on est passé dans un monde où le capitalisme est devenu autodestructeur. Et encore une fois, moi je suis capitaliste, je trouve que gagner de l'argent c'est très bien, mais euh, il faut le faire euh, à la fair play, il faut le faire dans des bonnes, euh, il faut le faire dans des bonnes, dans des, dans des situations qui sont bonnes pour tout le monde et qui permettent d'optimiser. Euh, la, la, la position de chacun et, et pas euh, de, de faire de pas de vampiriser et de pas vampiriser et de de pas de pas mettre la main sur la richesse des autres de manière totalement folle voilà c'était mon petit coup de gueule euh, sur sur sur cette folie vraiment euh, financière qui est derrière les vaccins et dont je, ne parle, je ne vois personne vous dire, est-ce qu'il est normal que sur 26 milliards de chiffre d'affaires de Pfizer et de BioNTech, vous en ayez 20 qui aillent en marge, et quels sont tous les problèmes qui découlent de ça Chers amis, partagez cette vidéo, envoyez-la massivement, c'est important, 20, 20 milliards sur 26 en marge, ces trucs-là, quand vous tirez le fil, ça nous fait beaucoup de mal, il faut que ça cesse, j'ai besoin de votre aide, partagez cette vidéo, et moi je vous dis à votre bonne fortune